Euh, bonjour euh, très chers amis. Euh, là nous sommes sur euh, notre euh, chaîne YouTube euh, euh, Focus. Donc Focus c'est une chaîne YouTube euh, qui a été créée récemment euh, qui, va, qui parle des cryptos euh, et des nouvelles euh, initiatives euh, qui permet à euh, donc euh, à vous faire devenir euh, riche. Donc avec cette chaîne si vous croyez au crypto donc vous allez vous faire beaucoup d'argent puis euh, c'est quelque chose de meilleur donc euh, très chers amis les gars euh, tout le monde qui va tomber sur euh, cette vidéo donc veuillez aimer aimer massivement donc la première chose que je vous demande euh, avant qu'on puisse aborder notre sujet d'aujourd'hui est d'aimer d'abord euh, cette page parce que grâce à cette page donc, vous allez avoir euh, plusieurs connaissances sur les cryptos, donc euh, sur des nouvelles initiatives que de grandes entreprises sont en train de mettre à jour ces derniers temps. Donc, euh, nous allons parler des NFT, nous allons parler des cryptos, nous allons parler de plusieurs histoires, donc, euh, euh, de business en ligne, donc, des sites où, sans euh, fric, vous pouvez vous faire euh, donc des suites, des sites où tout est gratuit donc avec ce sites là donc, vous entrez et vous retirez vos pognons vous même comme euh, ces nouveaux projets que nous allons vous présenter aujourd'hui des coin market cap là nous sommes sur notre page donc, euh, donc nous n'allons pas parler vraiment de quelque chose euh, de nouveau donc c'est la suite de notre vidéo donc euh, si vous voulez vraiment maîtriser donc euh, sur tout ce qu'on va parler aujourd'hui Veuillez revoir notre euh, vidéo, donc notre dernière vidéo, elle est là, elle est là. Donc si vous la réveillez donc vous allez vous retrouver ici. Euh, on avait parlé de, donc on va directement dans notre page de Coin Market Cap. Là-bas, dans cette vidéo que je vais vous montrer, on a parlé de, euh, donc euh, comment ouvrir premièrement un compte. Vous allez ouvrir un compte ici. Donc là, moi je suis là, vous allez ouvrir votre compte, et puis euh, après avoir ouvert votre compte, vous allez euh, euh, vous, vous abonner à ces programmes et puis vous allez recommencer à récolter les démons chaque jour. Donc une fois que vous allez recommencer à récolter les démons chaque jour, vous allez vous faire du prix. Là c'était sur euh, cette ancienne vidéo donc comment pour faire ça donc j'ai fait un petit euh, recul maintenant aujourd'hui la vidéo d'aujourd'hui sera basée sur les récompenses donc après avoir gagné les coin maquette cap euh, diamond qu'est ce qu'on va faire avec parce que imaginez que tu entres sur un site et que tu récoltes des diamonds et que ça n'a rien à voir avec euh, euh, des histoires, donc donc euh, ça n'a rien à voir avec les frics. Donc, nous, ce qu'on cherche ici, si c'est les frics. Les gars, je sais bien qu'avec moi, vous aurez des bonnes connaissances sur euh, des grandes opportunités qui se présentent dernièrement. Donc, là, c'est une des grandes opportunités que je vous conseille, à vous tous, de vous abonner massivement. Donc, n'arrêtez jamais, les gars, ça. Donc, les récompenses, c'est ça. Les récompenses ce sont de, des nft comme coin market cap nous avait montré la fin dernière les récompenses Donc ici nous allons voir les nft donc les nft ici ce sont des nft certains sont vendus à 1 million de dollars certains sont vendus dans deux, donc à des prix exorbitants mais là nous sommes en train de voir que non coin market cap nous donne la chance d'avoir des nft Gratuitement, donc, euh, donc, il nous donne des NFT gratuitement. Euh, C'est à vous de le prendre, donc, ça vous de vous faire de vous votre argent. Imaginez ici, on nous dit que non, il ya a 2000 dollars dans cette aucun ici. imaginez avec votre 400 diamants récolté chaque jour, donc. Euh, vous pouvez vous faire de l'argent dans le futur donc imaginez que euh, ces monde là commence à coûter un jour 500 dollars 1000 dollars 2000 dollars dollars donc tout ça ça vous de l'argent oui maintenant ici euh, nous allons voir ah. ce sont des invités comme moi là je n'ai euh, pas beaucoup de, de de gold pour le moment j'en ai que des diamants pour le moment je n'ai que 30 vous le voyez là j'en ai que 30 et puis euh, là nous allons voir c'est nft parce que l'aime beaucoup euh, si mes diamants vont euh, donc arriver à 1500 je vais l'acheter pourquoi je vais l'acheter parce qu'il a un support donc euh, il a été moins fabriqué que les autres ici nous voyons qu'il a été fabriqué seulement à 10 pièces le futur, elle aura plus de valeur que ceux qui ont été fabriqués à 250, 15 même. Et puis, si on peut voir que lui a été fabriqué à 2000, donc notre là aura plus de valeur que lui parce que c'est la rareté dans les NFT et qui a de la valeur. Euh Merci les amis Et prochainement la vidéo, nous allons faire une troisième vidéo parce qu'on ne veut pas que nos vidéos puissent traîner longtemps, on veut que vous puissiez seulement avoir des connaissances aptes, donc euh, des connaissances qui vont vous permettre à faire euh, de vous de meilleurs hommes euh, dans le business financier. Donc euh, la prochaine vidéo sera sur euh, comment accumuler plusieurs diamants donc le différentes euh, manière d'accumuler plusieurs diamants sur coin market cap donc chers amis abonnez-vous abonnez-vous massivement euh, pour ne rien rater de la prochaine vidéo donc la prochaine vidéo c'est là où vous allez vraiment voir comment il y a un système basé de marketing des réseaux sur euh, ces grands projets d'une très grande entreprise qui est les Coin Market Cap mes amis. Donc, il ne faut pas rater cette opportunité. C'est une des plus grandes opportunités. Et une fois que vous voyez cette vidéo, revenez en 2030. Vous verrez que non, tout va changer. Tout va changer. Donc là, nous revenons sur notre page YouTube. Mes amis, n'oubliez pas. N'oubliez pas, aimez aimé aimé aimé Donc, et abonnez-vous activer la cloche de notification, révisitez notre ancienne vidéo pour ne rien rater, donc pour être à la page avec nous. Merci, nous vous remercions et pour tout, tout, tout, vraiment. Merci.